Fort la de Pompano, Maget, Del Rey Boyton Beach, Pomp Beach et toute l'autre zone qui tout près yo. Jesse Shipping porte une grosse nouvelle pour nous, après bureau a gagné Sarasota Orlando et Miami, Jesse Shipping yo, 4e bureau qui ouvre Pompano Beach, qui adresse ça 1000X Atlantic Boulevard Suite 115, Pompano Beach, Florida 33 060, où yon Beach, Del Rey, Boyton, Fout la de Del Pompano, machine qui Miami encore pour livrer Koli, Jesse Shipping qui c'est le plus gros compagnie Shipping dans tout Florida porte service la tout prè Pablo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 Bonjour, bonsoir à la famille. Avec plaisir nous rentrons la KO pour capable porter Barouille une nouvelle émission. Très bonne semaine déjà en notre compagnie. Ben il y a des gens qui m'appellent pour me dire qui côté Bagala est que la Ukraine avec la Russie parce que ben vous savez bien que euh, dans un dossier international ça c'est un dossier donc on fixation sur lui. il ben, y a des gens qui font beaucoup de débats sur la chaîne quand il s'agit de parler de l'Ukraine, quand il s'agit de parler euh, des Occidentaux, quand il s'agit de parler de la Russie tout simplement. Ben, il y a mon ami Gafrey. Gafrey, ça va bien? Je te salue parce qu'à chaque fois qu'on parle de l'Ukraine, ben, ou toujours là pour faire commenter. Eh bien, écoutez, dans euh, qui phase nous là? Pourquoi il est là? Et on phase négociation? On est en train de planifier de nouveau pour parler en Turquie parce que pour aller gagner une rencontre là en Turquie entre délégation russe avec délégation ukrainienne, Pour voir dans qui mesure t'as capable de jouer, on le feu parce que c'est ça, en pile, mon souhaité, gagner trop de réfugiés suite à la guerre, si là. Yon moi, depuis commencement de la guerre dans le pays l Ukraine, la mer russe lui-même, dressé yon premier bilan, perte li 1350 soldats qui mouraient en Ukraine, d'après chiffre officiel, entre 7 et 15 000, d'après estimation yon haut, responsable de la militaire dans autant Ukraine, bon côté fait qu'on est gagné deux semaines, il a de 1300 de militaires dans la bataille, si là, yon bilan qui en dessa de réalité à pour de deux camps, yo, parce que est capable de dire qu'il y a soldats qui ont même tombé dans quatre batailles ici, si c'est yo qui est tombé. Il y a un problème qui fait la mer Rousslan font un ralenti tout petit sous progression vers Kiev, il un problème carburant et puis là y a un problème de communication communication parce que faut qu'il change stratégie de communication ou bien matériel de communication parce que d'après information c'est que y a un pays occidental qui est censé entrer dans la machine communication russe. ça veut dire yo espionnel ça veut dire autant de tout ça qui dit bon problème peut-être que radio communication ça ou bien matériel ça yo paraît un peu vétus bon Joe Biden lui-même Monsieur, ça a été fait traverser, mais écoutez, il n'y a pas aller en Ukraine, il est allé en Pologne, parce que les soldats qui sont là, ils ne pas jamais quitter Joe Biden à aller dans le pays Ukraine. Joe Biden est parti à la rencontre des soldats qui sont même dans la frontière Pologne, et puis c'était le moment où capable de faire un petit palais avec eux, manger avec eux, et puis faire un discours de une vingtaine de minutes comme ça. Nous avons un discours au complet. Et puis ensuite, c'est prêt tout par Macron, Emmanuel Macron. Mais écoutez, il y a un problème aujourd'hui. Les pour dénoncer l'invasion Ukraine par la Russie. Tout le monde dit, OK, non, ça n'a pas aller comme ça. faut que la Russie campe. Mais quand il faut parler de sanctions, ce n'est pas tout le monde qui est capable d'entrer de dans la logique de sanctions. Vous savez bien, oui, parce que là, tu capable de dire les Occidentaux. Ils ont toujours divisé quand il faut parler de sanctions. Parce que les pays sont amis fidèles de la Russie. Et les pays qui dépendent de gaz russe. Là. Ça, c'est le béaba pour tout le monde qui yo même, a même une petite connaissance dans la politique étrangère. Si les États-Unis entrent en grand, les dit les sanctions Mais en sanction Mais les pays ne sont pas en logique. Ça. Parce que dépendent de ça. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Il y a une série de discours qui paraît un petit genre euh, un mi, -mi raisin donc euh, position ou pas fin exprimée clairement. Et pas oublier leurs amis, la, la Russie, Vladimir Poutine Abdou, koto Kampé. C'est soit au fond choix. Choisi, quand Toyo ou bien ou choisi, quand Palla. Eh bien, c'est le temps justement pour nous capables vivre. Déclaration Joe Biden et puis ensuite déclaration Emmanuel Macron et puis nous avons un petit bonus tout avec... Euh, Président ukrainien Volodymyr Zelensky, au micro de nos confrères de France 24. par le premier pape polonais lors de son élection en octobre 1978. Ce sont les mots qui ont défini le pape Jean-Paul II, les mots qui ont changé le monde. Jean-Paul a amené son message ici à Varsovie lors de son premier voyage de retour dans son pays natal en 1979. C'était un message sur le pouvoir de la foi, de la résilience du peuple. Face à un système de gouvernement cruel et brutal, c'était un message contre la répression soviétique il y a 30 ans. Non, en Europe centrale, c'était un message qui permet de surmonter la brutalité et la cruauté de cette guerre injuste. Quand le pape Jean-Paul a amené ce message en 1979, l'Union soviétique menait d'un bras de fer derrière le rideau de fer. Et peu de temps après, le Mouvement Solidarnosc a pris en pied en Pologne. En Amérique et partout dans le monde, nous reconnaissons le, le, le mérite de Lech Walesa. Cela me rappelle la phrase de Kierkegaard, « La foi voit mieux dans le noir ». Et c'était en effet des moments sombres. Dix ans plus tard, on a assisté à l'écroulement de l'Union soviétique et la Pologne, l'Europe centrale et l'Europe de l'Est ont été libérées. Mais cette voie vers la liberté n'était pas facile. C'était long, c'était douloureux. On suivi des mois, des décennies de lutte et nous avons et Réussi la bataille entre la démocratie et l'autocratie, la lutte entre la répression la force brute et la liberté. Nous devons garder l'esprit clair. Cette bataille ne sera pas gagnée dans les jours ou dans les mois qui viennent. Nous devons nous préparer pour une lutte longue. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le maire, membres de Parlement, invités distingués et le peuple de la Pologne et je pense aussi les Ukrainiens qui sont ici présents, Nous sommes rassemblés ici au château royal pour cette ville au sein de cette ville qui a un lieu sacré pour l'histoire de l'Europe et, et l'histoire du monde. Depuis des générations, la Var, Varsovie est un lieu où la liberté est mise à l'épreuve. C'était ici à Varsovie qu'un jeune réfugié qui s'est enfui de chez elle en Tchécoslovaquie sous l'Empire soviétique, cette personne est venue parler et exprimer son soutien pour les dissidents. C'était Madeleine Albright. Et elle est devenue un soutien de la démocratie. C'était une amie de la première ministre des Affaires étrangères américaine elle est décédée, voici trois jours. Toute sa vie, elle a combattu pour les principes démocratiques. Et actuellement, dans cette lutte pour la démocratie et la liberté, l'Ukraine et son peuple se trouvent au premier rang. Ils luttent pour sauver leur nation et leur résistance courageuse fait partie d'une lutte plus large pour défendre les principes démocratiques. L'état de droit. Les élections libres et justes, la liberté d'expression, d'écrire, de se réunir, la liberté d'expression religieuse, la liberté de la presse. Tous ces principes sont essentiels dans une société libre, mais ces principes sont toujours mis en question et chaque génération doit... Reprendre cette lutte, car le monde est imparfait. Il y a des ambitions de quelques-uns qui cherchent à dominer la vie, la liberté du plus grand nombre. Je dirai au peuple ukrainien ce que j'ai dit à ces ministres des Affaires étrangères et de la Défense. Nous sommes à vos côtés, point barre. À Kiev, à Kharkiv, il y a des batailles, la Hongrie en 1956, la Pologne en 1956 et encore en 1981, la Tchécoslovaquie en 1968. Les chars soviétiques ont écrasé les soulèvements démocratiques, mais la résistance a persévéré jusqu'à ce qu'en 1989, le mur de Berlin est tombé et le peuple a prévalu. Mais la bataille pour la démocratie ne s'est pas terminée avec la fin de la guerre froide. Depuis 30 ans, les forces de l'autocratie sont euh, en train de monter autour du monde. Avec le mépris de l'État de droit, le mépris des libertés démocratiques, le mépris de la vérité même, aujourd'hui, la Russie a étranglé, a étouffé la démocratie et cherche à le faire ailleurs que dans son propre pays avec les, les fausses déclarations de solidarité. Putain. Poutine ose dire qu'il procède à la dénazification de l'Ukraine alors que c'est complètement cynique et obscène. Il sait que ce n'est pas vrai. Le président Zelensky a été élu démocratiquement. Il est juif. La famille de, sa, de son père a été éliminée dans l'Holocauste. Et Poutine a l'audace de vouloir faire croire que la force fait la justice. Mon propre pays... On avait un président, Abraham Lincoln, qui a sauvé notre Union pendant la guerre de sécession. Il disait, il faut croire que c'est la justice qui fait le pouvoir. Il faut y croire, c'est la justice qui emportera la bataille. Nous devons travailler avec les démocraties pour combattre l'autocratie. L'épreuve de cet instant, est l'épreuve de tous les temps. Le criminel veut suggérer que l'OTAN est un projet impérialiste qui cherche à déstabiliser la Russie. Or, rien n'est plus loin de la vérité. L'OTAN est une alliance défensive. Nous n'avons jamais cherché la fin de la Russie. Et avant cette crise, les États-Unis et l'OTAN avons travaillé pendant des mois pour essayer d'éviter cette guerre. Moi-même, j'ai parlé avec Poutine au téléphone. Nous avons proposé des, propos des solutions di diplomatiques pour renforcer la sécurité, pour renforcer la transparence, pour créer la confiance de part et d'autre. Mais Poutine, à chaque fois, montrer qu'il s'intéressait, qu'il ne s'intéressait pas Lise à la négociation, qu'il s'intéressait aux mensonges, aux ultimatums. Lise. Je sais que tout le monde ne croit pas, mais on le disait, ils vont traverser la frontière, ils vont attaquer. Nous l'avons dit. Lui, il a dit, non, nous n'allons pas agir, nous n'allons pas envahir l'Ukraine. À plusieurs reprises, il a dit que les troupes russes sur la frontière étaient là pour les exercices. Il l'a dit plusieurs fois. Et alors qu'il n'y avait aucune justification, aucune provocation, la Russie a choisi la guerre. C'est l'exemple d'une impulsion, d'une pulsion plus, la plus ancienne des humains, c'est-à-dire d'utiliser les mensonges pour satisfaire les, les envies de contrôle et de pouvoir. C'est un défi direct lancé à l'ordre international établi à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et cela menace le retour des décennies de guerre, comme on a vécu en Europe avant que cette ordre international basé sur les règles était établi. Nous ne pouvons pas retourner à cette époque. La menace est grave et c'est pour cela que la réponse de l'Occident a été si rapide et si puissante et si unifiée. Nous devons agir de manière rapide et nous devons punir la Russie. Ce n'est que comme cela que nous allons arriver à changer la Russie. Nous avons mis en place des sanctions pour endommager l'économie russe. La banque centrale russe est maintenant bloquée du système international financier, ce qui... Les empêchent d'accéder à des financements pour financer leur guerre. Nous avons attaqué le cœur de leur économie en arrêtant les importations des, des produits russes aux États-Unis. Et actuellement, nous sommes en train de saisir les biens des oligarques, leurs appartements, leurs yachts, leurs leur demeures. Nous avons sanctionné des officiers, des oligarques russes qui ont bénéficié énormément de la corruption liée au Kremlin. Et maintenant, ils devront partager aussi la douleur. Le secteur privé aussi est ciblé. Plus de 400 entreprises multinationales se sont retirées de la Russie. Ils sont partis complètement, qu'il s'agisse de McDonald's euh, aux, aux entreprises pétrolières. Le, la rouble est réduite à néant. L'économie russe, by ça c'est vrai, je vous l'assure, il faut maintenant 200 roubles pour acheter un dollar. L'économie in... va être coupée en deux dans les années à venir. L'économie russe était, le 11e, était au 11e rang des économies mondiales And avant l'invasion. Et maintenant, cette économie ne sera même pas parmi Take les together. 20 économies les plus importantes. Les sanctions économiques, c'est une, une nouvelle sorte de diplomatie économique qui, à son égard, qui, qui est l'égal de la force militaire, car en, en minant son pouvoir euh, financier, nous minant son pouvoir de financer la guerre, et c'est Poutine qui est le fautif. En même temps, avec ces sanctions économiques, l'Occident a mis en place pour le peuple ukrainien de l'aide économique, humanitaire et militaire. Avant l'invasion, nous avions envoyé plus de 650 millions de dollars à l'Ukraine, ainsi que des armes défensives. Depuis l'invasion, nous avons promis plus de 1,35 milliard de dollars pour l'équipement. Nous et nos collègues ont envoyé du matériel qui sert à défendre l'espace aérien et les terres ukrainiennes. Comme je l'ai dit, les forces américaines ne sont pas en Europe pour engager le conflit avec les forces russes. Nous sommes là pour défendre les alliés de l'OTAN. Hier, j'ai rencontré les troupes américaines qui travaillent avec nos alliés polonais et le mouvement de ce que nous voulons dire à la Russie, c'est qu'elle ne pensait pas que vous allez mettre un pied sur les territoires de l'OTAN. Nous avons un devoir sacré constitué par l'article 5 de défendre chaque mètre carré, chaque centimètre carré du territoire de l'OTAN. Aujourd'hui, j'ai visité le stade national ici en Varsovie avec des réfugiés ukrainiens par milliers, chacun qui se demande qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce qui va arriver à ma famille. J'ai vu pleurer des mères de famille. J'ai vu des petits-enfants, des petits-enfants qui ne savaient pas s'il fallait sourire ou pleurer. Une petite fille m'a dit, « Monsieur le Président, » parce qu'elle parlait un peu anglais, « Monsieur le Président, est-ce que mon frère, est-ce que mon père vont aller bien Est-ce que je vais les revoir ?» Parfois, c'est les, les maris, les pères, les frères, même les sœurs qui restent en arrière pour défendre leur pays. Je n'ai pas besoin de parler l'Ukrainien ou de le comprendre pour comprendre l'émotion dans leurs yeux quand ils me prennent par la main. Les petits enfants qui, sont, qui se jettent sur moi avec l'espoir que tout ça ne va durer qu'un petit temps. La peur que peut-être qu'ils ne reverront jamais leur maison. Une tristesse incapacitante que tout cela se reproduit. Et j'étais frappé aussi par l'énorme générosité du peuple de Varsovie et d'ailleurs de tout le peuple polonais. Leur profonde compassion, leur volonté d'accueillir, d'ouvrir leur cœur. Ils ouvrent leur cœur et leur maison pour aider ces réfugiés. Je voudrais remercier aussi José Andrés, le grand cuisinier américain qui participe à nourrir ceux qui Rêve de la liberté. Mais la Pologne ne doit pas porter seule ce poids. Toutes les démocraties du monde ont une responsabilité. Toutes. Et le peuple de l'Ukraine peut compter sur les États-Unis pour assumer ses responsabilités. Il y a deux jours, j'ai annoncé que nous allons accueillir 100 000 réfugiés ukrainiens. Nous avons déjà 800 réfugiés qui arrivent toutes les semaines de, tout, de, de, de, de tous les pays. Nous allons fournir des aliments, des médicaments, de l'eau, d'autres fournitures. À Bruxelles, j'ai annoncé que les États-Unis sont prêts à consacrer plus d'un milliard de dollars d'aide humanitaire. Le programme mondial alimentaire, malgré les obstacles, va pouvoir fournir de l'aide aux grandes villes d'Ukraine. mais il n'arrive pas à livrer à Mari Mariupol parce que les forces russes bloquent l'aide humanitaire à Mariupol. Mais le peuple d'Ukraine en Ukraine et les réfugiés ont besoin de cette aide. Mais cette guerre est déjà un échec stratégique pour la Russie. Poutine s'en rend compte. Moi-même, j'ai perdu des enfants et je sais que ce n'est pas une vraie consolation. Mais lui, Poutine, il pensait que les Ukrainiens allaient se mettre à genoux. Il connaît bien son histoire. Au lieu de ça, les forces russes ont rencontré une résistance courageuse ukrainienne et, en fait, les tactiques brutales de Poutine ont renforcé la résistance ukraine. L'OTAN et l'Occident sont maintenant plus unis que jamais. La Russie souhaitait moins d'OTAN à sa frontière, mais maintenant, il a une présence renforcée avec plus de 100 000 Américains ici, avec tous les autres membres de l'OTAN. En fait, la Russie et Poutine a, a créé quelque chose qu'ils ne pensaient pas créer. Les démocraties du monde sont revitalisées avec une raison d'être qu'ils ont trouvée en quelques mois seulement. Ce n'est pas uniquement les actions de la Russie qui nous rappellent l'importance de la démocratie, mais dans son propre pays, il emprisonne des opposants des manifestants. Il y a environ 200 000 personnes qui seraient déjà parties. Ils ferment les médias. Il n'y a que de la propagande à la télévision, dans, dans la presse. Il y a des tactiques d'affamer de, les Ukrainiens. Ce n'est pas surprenant d'apprendre que 200 000 Russes ont quitté leur pays dans un mois. C'est incroyable. Dans si peu de temps. Et voici mon message au peuple russe. Depuis des décennies, je travaille avec les dirigeants russes. Même avec Lexi Kousygin, on a parlé il y a des décennies, le contrôle des armements. Et j'ai toujours parlé directement et honnêtement au peuple russe. Et si vous pouvez m'entendre, je vous dis au peuple russe, vous n'êtes pas notre ennemi. Je, je refuse de croire que vous acceptez le meurtre des 7 -7 enfants, 7 -8 -8 -8 -8 -8 des, des grands-parents innocents évident, ou que vous acceptez que le de bombardement les les des écoles, des hôpitaux, des résidences, l'empêchement qui empêche les civils de quitter les, les villes. La moitié des enfants ukrainiens est déjà en déplacement. Je ne pense pas que le peuple russe puisse accepter ça. Or, le peuple russe et les peuples de l'Europe se souviennent des années 30 et 40, la Deuxième Guerre mondiale, dont beaucoup de grands-parents de nos jours s'en souviennent très vivement. Quelle que soit votre expérience, quelle que soit votre génération, si vous avez vécu le siège de Leningrad, des familles terrifiées qui fuyaient les maisons détruites. Ce ne sont plus les images du passé, mais ce sont actuellement ce que fait l'armée russe en Ukraine. Le 26 mars, quelques jours, Vladimir Poutine a coupé le, pouple, le peuple russe du reste du monde et il ramène la Russie au 19e siècle. Ce n'est pas vous, le peuple russe. Ce n'est pas l'avenir dont vous rêvez pour vos familles, vos enfants. Je vous dis la vérité. Cette guerre ne devrait pas être mené par le peuple russe. Poutine doit mettre fin, mettre un terme à cette guerre. Les États-Unis se tiennent à votre côté et avec le peuple ukrainien qui souhaite la paix. Cette nouvelle bataille pour la paix nous enseigne que d'abord que l'Europe doit mettre fin à sa dépendance pour les carburants fossiles. Et nous, les États-Unis, nous allons aider. C'est pour ça qu'hier à Bruxelles, et j'ai annoncé hier ça avec la présidente de la Commission européenne, nous allons vous aider, à long, nous vous aider à long terme pour la sécurité économique et la survie de la planète. Nous devons passer vers une énergie propre et renouvelable et nous devons travailler ensemble pour ce faire. Et cela fera que le jour où les pays dépendent des caprices de la tyrannie pour répondre à leurs besoins énergétiques, il faut mettre fin à cette situation. Nous devons combattre la corruption du Kremlin. Nous devons permettre aux Russes d'avoir une chance de, pour la liberté et nous devons maintenir une unité totale entre les différents pays démocratiques. Ce n'est pas assez de parler avec des belles paroles de liberté, égalité fraternité. Nous devons tous, y compris ici en Pologne, faire le travail difficile de la démocratie tous les jours, dans mon pays aussi. Et c'est pour cela que je suis venu en Europe cette semaine avec un message clair, déterminé pour l'OTAN, pour le G7, pour l'Union européenne. Pour tous les pays qui aiment la liberté, nous devons nous engager maintenant à cette bataille. Nous devons rester unis aujourd'hui, demain et au-delà pour les années et les décennies à venir. Et ce ne sera pas facile. Nous devrions sans doute payer le prix car l'obscurité qui est le moteur de l'autocratie ne vaut rien contre la lumière de la démocratie. L'histoire nous a démon déjà montré que c'est que... Les plus grands progrès viennent à, après les périodes les plus sombres. C'est la tâche de notre temps, c'est la tâche de notre génération. Rappelons-nous la chute du mur de Berlin, comment nous avons déchiré le rideau de fer. Ce n'était pas le travail d'un seul dirigeant, c'était le peuple d'Europe qui avait lutter avec courage pendant des années, qui avaient ouvrir la frontière entre la Hongrie et l'Autriche. Ils se sont donné la main pour créer la voie baltique. Ils se sont levés pour la solidarité ici en Pologne. Et ensemble, il y a une force indéniable que l'Union soviétique ne pouvait plus... Euh, bloqué. Et nous voyons cela encore une fois aujourd'hui avec le peuple ukrainien si courageux qui montre que le courage de tous est toujours plus important que la volonté d'un seul dictateur. Alors, à cette heure, que les paroles du pape Jean-Paul résonnent à nouveau, ne doutez jamais, ne fatiguez-vous pas.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 et que Dieu protège nos troupes. Merci de votre patience. Merci beaucoup. Hier, suite au sommet de l'OTAN et au G7, et cette fois-ci à l'issue de ce Conseil européen des 24 et 25 mars, nous retrouvons le jour même du 65e anniversaire donc du traité de Rome, qui nous rappelle en ces temps troublés la valeur de l'œuvre de paix que nous avons construite ensemble. Alors nous nous étions réunis il y a deux semaines à Versailles et nous y avons défini un agenda, j'y reviendrai. Le Conseil d'aujourd'hui a permis d'acter plusieurs décisions. Nous avons d'abord acté la reconduction du président Charles Michel à la fin novembre 2024. Et je veux ici le féliciter pour cette réélection à l'unanimité. Nous avons ensuite, comme vous le savez, eu l'occasion d'accueillir pour un échange le président Biden, puis nous avons également eu la présence par visioconférence du président Zelensky. S'agissant de notre réponse à l'agression russe de l'Ukraine, nos échanges ont visé à confirmer les trois volets de notre approche unie depuis le premier jour forte pression sur le régime russe à travers des sanctions sans précédent, soutien sans faille à l'Ukraine sur tous les plans. Maintient des canaux de dialogue afin de permettre, dès que possible, une issue pacifique à ce conflit. À cet égard, nous avons acté la préparation de sanctions additionnelles. Il y a eu un travail de coordination important, car tout cela se prépare si la situation devait continuer de se dégrader. Nous avons aussi recoordonné le travail en termes d'accueil des réfugiés. Je pourrais y revenir si vous avez des questions, compte tenu du fait, je le rappelais hier, que. Notre Europe a d'ores et déjà accueilli plus de 3,5 millions de réfugiés sur son sol, ce qui est un défi d'ores et déjà migratoire humanitaire sans précédent, et donc tout ça impose de mettre en place les mécanismes de solidarité entre États membres, ce que nous avons veillé à faire. Quant à notre soutien à l'Ukraine, il s'est matérialisé par de l'aide militaire, financière humanitaire, il s'incarne aussi par cet accueil que j'évoquais, et nous avons confirmé notre volonté coordonnée de poursuivre sans rentrer dans la co sur les autres sujets, ce sont les équilibres qui ont été définis à Versailles, qui ont été ici réitérés. Deuxième élément sur lequel nous avons avancé dans ce Conseil, c'est celui de la défense et de la sécurité de notre continent. Vous vous en souvenez, suite à ce que nous avions lancé à la fin de l'année 2019 pour ce qui concerne l'OTAN, ensuite sous présidence allemande, on avait lancé un exercice stratégique, dit de boussole stratégique qui a donné lieu à un travail intense de nos ministres des Affaires étrangères et de la Défense, ainsi que du Service européen d'action étrangère et du Haut-Représentant. Et le Conseil européen a hier endossé donc son premier livre blanc, livre blanc sous la forme d'un plan de travail d'ici 2030, ce que nous appelons donc cette boussole stratégique. Et nous partageons tous le constat que notre environnement proche est devenu plus volatile et dangereux. Cette boussole a été préparée largement avant la guerre en Ukraine. Celle-ci vient confirmer, confirmer beaucoup des intuitions qui étaient les nôtres, mais elle renforce, et ce qui, ce qui a permis d'ailleurs de, de la conforter ces dernières semaines, les grands axes de cette boussole stratégique. D'abord, pour intervenir ensemble de manière plus efficace, plus rapide et plus cohérente sur différents théâtres, parfois par groupe d'États membres volontaires, et au fond, de déployer, de systématiser la culture que nous avons en particulier initié au Sahel. Deuxièmement, investir collectivement bien plus dans notre défense, en particulier dans les matériels de pointe que nous produisons en européen. C'est ce que nous avons réitéré, je vous le rappelle, dans l'agenda de Versailles, avec un mandat là aussi donné à la Commission et une volonté de continuer à avancer. Renforcer nos investissements communs dans le Fonds européen de défense et l'ensemble de nos leviers et permettre, ce faisant, de développer nos propres outils capacitaires et réduire notre dépendance, y compris parfois à certains alliés, parce que nous devons avoir construire cette, justement cette autonomie stratégique. Développer donc de nouveaux outils pour que l'Europe puisse se défendre dans les espaces stratégiques contestés, l'espace, la haute mer ou encore le cyber, et veiller à ce que le renforcement de notre défense puisse continuer à se dérouler en coordination avec nos alliés et nos partenaires. En somme, notre défi, c'est de développer une culture commune, militaire, c'est ensuite d'investir davantage dans la défense pour pouvoir faire deux choses, principalement. Avoir des capacités plus autonomes et réussir à bâtir, justement, les innovations dont nous avons besoin pour nos armées. Et ceci, nous devons le faire en gardant l'interopérabilité qui est nécessaire au sein de l'OTAN. On doit continuer à fonctionner entre Européens et Américains, mais on doit être moins dépendant des non-Européens. Et ce défi est de taille, suppose de l'investissement, mais la consolidation, parfois construction, de filières industrielles. C'est une avancée pour l'Europe de la défense qui sera complétée dans quelques semaines par l'analyse que la Commission nous livrera sur les besoins capacitaires stratégiques conformément donc à cet agenda de Versailles. L'autre sujet que nous avons longuement débattu, c'est l'énergie. Il était attendu, il est connu. Le sujet de l'énergie, nous le traitons depuis plusieurs mois à travers notre agenda climatique. J'avais eu l'occasion de le dire. Pour moi, l'agenda climatique est aussi un agenda de souveraineté. Il est percuté. Il il doit être accéléré, reconsidéré à l'aune de la guerre en Ukraine. Parce que notre objectif collectif, nous l'avons là aussi réitéré à Versailles en nous donnant un objectif de sortie complète des fossiles liés à la Russie, mais doit être de réduire notre dépendance aux, euh, aux, donc aux sources fossiles, et ça, c'est le cœur de notre agenda climatique, mais à plus court terme, d'accélérer la réorientation pour moins dépendre sur ces fossiles de la Russie. Et donc, on a maintenant, si je puis dire, deux agendas qui viennent s'articuler, le second étant un agenda de très court terme et avec une marche forcée qui a été décidée sur, donc, le pétrole et le gaz. Et donc, au-delà des objectifs de 2030 et 2050, on a cette volonté, dans les tout prochaines années, de pouvoir sortir de notre dépendance aux énergies fossiles russes. À cet égard, notre objectif sur l'énergie lors de ce sommet, était double. D'abord, consolider cette stratégie, mais qui va se construire aussi sur la, les conclusions, les propositions de la Commission et nos stratégies nationales que nous sommes en train de coordonner d'ici donc à avril-mai. Mais c'est surtout maîtriser notre approvisionnement et nos prix. Et là, l'objectif de très court terme, c'est celui-là. Et au fond, c'est pour ça qu'il y a eu un très long débat. Et c'est pour ça qu'il y a eu, si je puis dire, il y avait des oppositions de départ qui sont bien connues. Parce que les intérêts, d'abord les modèles énergétiques des différents États ne sont pas les mêmes, donc ça supposait de la coordination, et les priorités que chacun assignait à notre stratégie n'étaient pas les mêmes. Et donc nous avons cherché à réconcilier ces deux objectifs. Le premier, nous assurer d'avoir les volumes et de ne pas risquer une crise, en particulier pour l'hiver prochain. Je l'ai déjà dit, nous n'avons pas de risque d'approvisionnement et de rupture à très court terme mais il y en a un pour l'automne-hiver prochain. Et donc ça, ça suppose de savoir reconstituer nos stocks et de sécuriser, à la fois sécuriser des contrats longs, diversifier auprès d'autres fournisseurs, de nouveaux contrats, et reconstituer et maximiser nos stocks. Puis il y a un deuxième objectif qu'on vit tous dans nos pays, qui est de maîtriser le prix et d'essayer au maximum de retrouver un prix. Si je regarde les six derniers mois, il a été multiplié par plus de cinq, le prix. Si je regarde d'ailleurs le prix en Europe par rapport aux autres espaces géographiques, il est quasiment le double. Donc on a aujourd'hui un problème de prix qui est lié à quoi À notre dépendance et à une spéculation de marché en même temps qu'une qu tension. Et, et tout notre travail a été de concilier ces deux objectifs. Nous avons à cet égard défini plusieurs instruments. On s'est mis en situation d'abord d'avoir de, de, une politique commune de stockage pour l'hiver prochain en définissant justement les voies et moyens de concilier ces intérêts. On a ensuite donné mandat à la Commission de pouvoir justement utiliser plusieurs instruments de régulation et de marché, en particulier des instruments de plafond de prix parmi plusieurs autres. Mais je vais ici vous dire quels, quels sont à mes yeux les éléments les plus structurants que nous avons décidé. Ce que nous avons décidé pour la première fois, c'est que la Commission aurait mandat pour faire de l'achat commun. C'est exactement ce qu'on a décidé, rappelez-vous, pour les vaccins au moment de la crise Covid. Et c'est ça le plus structurant. Aujourd'hui, nous, Union européenne, nous achetons 75 du gaz qui est fourni à travers les pipelines. Si nous savons avoir une approche beaucoup plus groupée, elle est aujourd'hui très divisée, vous voyez bien qu'on a une capacité bien supérieure à fixer le prix. C'est beaucoup moins pour le LNG. On est à un peu moins de 20 mais sur les pipelines, c'est massif. Et donc l'achat groupé, la capacité à définir ensemble des contrats longs, est le meilleur instrument pour faire baisser le prix de notre gaz. Et donc nous avons donné mandat à la Commission pour le faire, ce qui est une véritable nouveauté. Et donc nous allons maintenant inciter nos entreprises à pouvoir se regrouper, parce qu'il y a beaucoup de contrats divers et variés. On pourra y revenir dans les questions. Il y a eu aussi des annonces récentes de la Russie qui vont conduire d'ailleurs certains contrats sans doute à être remis à plat, ce qui est une opportunité pour, malgré tous ces contrats existants, permettre à la Commission de mettre tous nos acheteurs et tous nos acteurs autour de la table et d'avoir une approche commune. Ça, c'est un instrument très puissant pour faire baisser le prix du gaz. Les discussions que nous avons pu avoir aussi avec d'autres producteurs européens, je pense à la Norvège, euh, me donnent à penser également qu'on va pouvoir rentrer dans une logique maintenant de meilleure maîtrise de ce prix. Donc ça, c'est un élément puissant que nous pouvons faire parce que nous sommes européens et que nous avons cette capacité à peser sur le marché en particulier euh, du gaz fourni par euh, Pipeline. Le deuxième grand élément sur lequel nous souhaitons déboucher dans les prochaines semaines, c'est de pouvoir mieux déconnecter le prix de l'électricité du prix du gaz. J'ai eu l'occasion de vous le dire à plusieurs reprises. Pourquoi le prix de notre électricité s'est envolé Parce que quand il y a une reprise, des demandes fortes, qu'on vit depuis maintenant plusieurs mois, la structure de notre marché électrique fait que le prix de l'électricité dépend de son apport marginal. Et au-delà d'un certain seuil, cet apport marginal est celui qui est fourni par le gaz. C'est historiquement notre formule. C'est un biais. Beaucoup d'autres pays fonctionnent différemment. Je vous renvoie d'ailleurs au très bon document fait par la Commission européenne. Je ne sais pas si vous pouvez le voir de là où vous êtes, mais qui est celui-ci. Et, et qui vous montre très bien, jusqu'à, environ 80 gigawatts, on a une formule de prix qui euh, nous, nous met un référentiel de 60 euros par mégawattheure parce qu'on on a, une, en quelque sorte, c'est le, le, le market clearing qui, est, qui se met là, mais on, on mobilise des énergies qui sont très peu coûteuses euh, ici. Plus on monte au-dessus de ce niveau de 80, plus on va aller chercher justement de l'incrément d'énergie dont le prix de référence, et tout ça est réglementé, est beaucoup plus élevé. C'est ça qui explique aujourd'hui l'envolée. Et, et, et ça, objectivement, ça ne correspond plus à notre mix. Parce que si je regarde euh, la France, par exemple, je vous, si je devais vous donner notre mix électrique, il ne correspond pas du tout à ça, puisque nous, à près de 70 il est basé sur du nucléaire. Bon. Donc cette formule de prix, aujourd'hui, fait qu'on a la double peine. Le gaz est cher, et parce qu'il est cher, et qu'en plus, on, on, a, on va chercher beaucoup d'électricité, les prix de l'électricité s'envolent. Et donc, on a donné mandat à la Commission pour revoir cette formule de prix. D'abord, à très court terme, mettre en place, là aussi, un plafond et donc permettre de maîtriser, si ça s'envole, notre prix de l'électricité qui est lié au gaz, mais surtout pour avoir une formule qui est beaucoup plus lisible et beaucoup plus stable. Parce qu'avec le mécanisme qu'on a aujourd'hui, quel est le problème que nous avons Le premier, les prix s'envolent. Le consommateur paye cher et où le contribuable paye cher. Parce que la France, par exemple, a dessiné d'un mécanisme de bouclier, donc on rembourse maintenant, mais c'est le contribuable qui le paye par ses mécaniques d'intervention. Or, ce faisant, Certains acteurs industriels font du profit parce qu'ils ne produisent pas l'électricité à ce coût en vrai, surtout quand ils la produisent avec ou du nucléaire ou du renouvelable. Donc vous voyez bien le biais de marché que nous avons. C'est pourquoi certains pays, d'ailleurs, ont commencé à dire qu'ils allaient récupérer les profits qui sont faits. C'est aussi pour ça que nous, nous avons demandé, par exemple, quand on maîtrise le prix de l'électricité, je ne veux pas être trop technique, mais le sujet est technique, on a demandé un effort à EDF, en, ayant, en dégageant plus de volume d'électricité au prix de référence de l'AREN, qui est celui du nucléaire historique. Et c'est vrai que c'était un effort pour EDF, mais il est légitime parce qu'à côté de ça, l'électricité produite aujourd'hui l'est à un moindre coût pour l'entreprise que ce qu'elle met sur le marché. Par ailleurs, on a été compensé cela par une augmentation de capital compte tenu des défis qui sont collectivement les nôtres. C'est encore plus vrai pour d'autres acteurs euh, qui ont des modèles encore différents. Je ferme cette parenthèse. Donc vous le voyez, débat très technique qui partait de positions très divergentes, mais à mes yeux, les deux grands instruments, c'est vraiment l'achat groupé de gaz et les négociations avec d'autres acteurs et la diversification, et c'est la réforme du prix de l'électricité. Enfin, toujours conformément à l'agenda de Versailles, nous avons parlé sécurité alimentaire. Je l'ai exposé pour ceux qui étaient ici avec moi hier, l'initiative que nous avons souhaité porter, qui figure dans les conclusions. L'un des grands l'une des grandes conséquences de la guerre aujourd'hui en Ukraine, à côté de la crise énergétique, de la crise humanitaire que nous vivons sur notre sol, évidemment de la situation en Ukraine et de la déstabilisation géopolitique et des conséquences à venir, c'est une crise alimentaire. La conséquence est immédiate. Elle sera encore accrue à horizon 12 mois et 18 mois. Pourquoi Parce que l'Ukraine et la Russie sont de très grands producteurs de céréales, en particulier de blé, historiquement, et ça s'est renforcé ces dernières années. Et que non seulement il y a le problème des, re... des récoltes actuelles, mais il y a également le problème des semences qui ne se font pas en ce moment même et qui auraient dû se faire en Ukraine. Ce qui fait que on a le problème immédiat, mais on sait d'ores et déjà que le marché sera très déstabilisé à horizon euh, 12-18 mois. Et pour des pays, pour nombre de pays euh, africains, euh, et Moyen-Orient, la dépendance aux céréales et en particulier au blé russe et ukrainien est immense. On a 26 pays pour qui ça représente plus de 50% de leur approvisionnement. Pour des pays comme l'Érythrée, c'est 100%. Pour des pays comme le Kazakhstan, la Mongolie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Géorgie, la Somalie, euh, le, les Seychelles, même la Turquie, le Congo, c'est plus de 80%. Pour le Liban, c'est aussi massif. Pour l'Égypte, c'est massif. Tous ces pays-là sont d'ores et déjà confrontés à un immense problème d'approvisionnement. Et donc face à cela, nous avons lancé cette initiative FARM, pour Food and Agriculture Resilience Mission, pour tout de suite nous organiser et réagir. D'abord, en, en essayant de lever toutes les barrières de dysfonctionnement du marché. Pourquoi Parce que devant ces effets de rareté, on a des pays qui se mettent à ne plus respecter les règles de libre circulation des biens et, comme on l'avait vu au moment de la crise sanitaire, empêchent certains biens de circuler pour les garder pour eux. Ces barrières-là font dysfonctionner tout le marché alimentaire, soit pour alimenter les animaux, soit pour permettre la production de denrées alimentaires pour nous. C'est exactement d'ailleurs ce que nous sommes en train de vivre en Européen. On a commencé à mettre des, des régulations, ça fait partie du plan de résilience français. À côté de ça, nous voulons aussi aller solliciter tous les stocks qui sont faits. Un pays comme la Chine fait énormément de réserves, est en train de stocker beaucoup de céréales. Ces, ces réserves, ce stockage, est totalement contre-productif. Il vient faire monter les prix et crée encore plus d'effets de rareté. Et donc, le premier pilier de cette initiative, en lien avec l'Organisation mondiale du commerce, conformément à l'initiative pour la transparence que nous avions lancée en G20, est justement de pouvoir, à très court terme, éviter ces biais qui aggrave la situation. Le deuxième pilier, c'est produire plus. C'est assez logique, on va avoir une chute de production. Et donc nous, en Européen, en de reconsidérer nos objectifs, puisqu'on avait décidé des baisses de production, donc on doit absolument les revoir, pour nous-mêmes et pour être leader dans cette solidarité, et pousser tous nos partenaires qui ont cette capacité à produire davantage dans les conditions qui sont les nôtres, en respectant nos règles et nos objectifs climatiques et de biodiversité, et à orienter ces productions comme des voies alternatives pour tous les pays que j'évoquais. Et le troisième pilier, c'est d'aider des projets de développement et financer des projets de développement pour aller plus vite vers l'autonomie alimentaire dans nombre de ces pays. C'est ce que nous avions lancé avec la Grande Muraille Verte en janvier 2021, enfin relancé avec un financement massif qui a vocation, donc, comme vous le savez, à faire des projets de reforestation et d'agroforestation dans, dans toute la région. Euh, qui va du Golfe de Guinée jusqu'à la Corne de l'Afrique, qui sont des vrais projets, euh, justement, de production agricole, et toute la stratégie protéinique avec l'Afrique que nous avons relancée au sommet Union européenne, Union africaine, qui est une stratégie pour produire en Afrique, et eh bien, justement, euh, le blé, le soja, euh, les et les, les protéines végétales qui euh, sont nécessaires à l'alimentation, euh, justement, des, de, de ces nations et dont elles pour lesquelles elles sont aujourd'hui par trop dépendantes. Voilà le, le sujet que nous avons ici lancé, mais qui est, à mes yeux, très important. Au-delà de l'Ukraine et donc de, de l'agenda de Versailles sur lequel je viens de revenir, ce Conseil européen a également été l'occasion de revenir sur la situation en Bosnie-Herzégovine, où nous souhaitons que la crise politique puisse trouver rapidement une issue, et sur la préparation du sommet à venir entre l'Union européenne et la Chine dans quelques jours. Voilà en quelques mots le compte-rendu que je souhaitais vous faire avant de répondre à vos questions. On va maintenant prendre vos questions, s'il vous plaît. Anne Sora Dubois, PFM TV. Bonjour, Monsieur le Président. Euh, L'armée russe a affirmé cet après-midi qu'elle allait désormais concentrer ses efforts sur l'Est de l'Ukraine. Est-ce que vous y voyez un recul possible de cette armée russe, peut-être un début de désescalade Et je rajoute une deuxième question. L'ambassadeur de Russie a été convoqué par le Quai d'Orsay ce vendredi pour un tweet jugé, je cite, inacceptable que vous avez peut-être vu, qui montre... Euh, l'Europe sous forme d'un homme euh, malade, piqué par des seringues sur lesquelles étaient inscrits les mots russophobie, OTAN, néonazisme, Covid-19. Est-ce que vous avez une réaction suite à ce tweet et un message pour la diplomatie russe en France Dernière question, est-ce que c'est vrai Est-ce que la France est perfusée à l'OTAN Alors, euh, non, le principe de ces caricatures, surtout quand elles sont propagandistes, c'est que c'est faux. Bon, et qu'après, ensuite, euh, notre nation, d'abord est une puissance dotée, qui a une armée, un modèle d'armée complète, puissante, sur lequel nous avons massivement réinvesti ces dernières années, en augmentant notre effort budgétaire de près de 10 milliards d'euros par an en plus, et qui est membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui renforce cette Europe de la défense avec des preuves tangibles, et qui est un des membres de, de l'Alliance. C'est une force pour nous supplémentaire, une cohérence. Ensuite, ces publications sont inacceptables et le ministère des Affaires étrangères a très clairement fait savoir cela à l'ambassadeur de Russie. Nous croyons au dialogue, nous maintenons un dialogue respectueux. Il suppose du respect de toutes parts et je pense c'était une, une faute. Elle a été corrigée, j'espère qu'elle ne se reproduira pas. Je ne l'espère pas, nous l'avons exigé. Ensuite, sur les annonces faites par le commandement russe, je ne vais pas faire de commentaires ici, parce que notre objectif, je ne vais pas le qualifier, nous notre objectif et notre obsession, c'est le cesser le feu. Et le cesser le feu sur la totalité du territoire. Premièrement. Deuxièmement, ce à quoi nous devons arriver, c'est le retrait des troupes russes. Et le retrait complet de tout le territoire. Ces deux objectifs sont les deux que nous poursuivons. Tant qu'ils ne seront pas atteints, sans relâche, nous continuerons l'action qui est la nôtre, sanctions, aide à l'Ukraine négociations et j'ai une pensée évidemment toute particulière pour les habitants de Mariupol qui vit l'un des plus grands drames. C'est pourquoi nous avons décidé hier de lancer une opération humanitaire exceptionnelle qui, euh, sur laquelle j'aurai l'occasion d'échanger avec le président Poutine dans les prochaines heures. Mais nous allons, en lien avec la Turquie et avec la Grèce, lancer une opération humanitaire pour évacuer toutes, toutes celles et ceux qui souhaitent quitter Mariupol. Mon équipe a pu avoir le maire de Mariupol il y a quelques heures pour organiser cela avec lui, et nous organiserons les choses dans les meilleures conditions possibles. Mais vous voyez, quand cette situation est là, cette ville de plus de 400 000 habitants n'a plus aujourd'hui que 150 000 habitants qui vivent, dans des situations dramatiques. Et donc nous devons absolument obtenir la cessation des conflits là-bas, et en tout état de cause, nous agir d'un point de vue humanitaire. Donc je ne peux pas dire que c'est un début de repli ou que c'est satisfaisant, parce que là-bas, c'est le drame. Donc voilà l'action qui va être la nôtre sur le plan diplomatique et sur le plan humanitaire. Pascal Verdoux, France TV. Oui, bonsoir, euh, Monsieur le Président, je, je me permets de, de prolonger peut être la, la question de ma de ma consoeur sur cette manœuvre militaire de l'état major russe qui se concentre désormais sur l'est de l'Ukraine. <rire> Euh, Est-ce que cette manœuvre peut signer, selon vous, le début de la partition de l'Ukraine, qui est finalement un vieux dessin des nationalistes russes Vous voyez, je m'attache, quand je réponds à vos questions, à, à penser aussi, d'une part, aux Ukrainiennes, et aux Ukrainiens qui nous écoutent et qui attendent beaucoup de l'Europe, aux négociations que nous avons à conduire. Et donc, je ne veux jamais être dans la provocation d'une partie prenante, en disant c'est un début de défaite, ce serait contre-productif, ni qualifier ou réifier, par mes mots, quelque chose qui est peut-être en train de se faire. C'est trop tôt pour le dire. Ceci indique très clairement qu'en tout cas, une opération menée sur tous les flancs de manière simultanée s'est vue contrariée par la résistance héroïque du peuple ukrainien. C'est ce que nous voyons depuis plusieurs jours. Et donc il y a un choix tactique et opérationnel qui est fait. Il correspond nous le savons, à des prétentions territoriales qui sont connues depuis 2014, qui sont inscrites dans les accords de Minsk 1 et 2. Maintenant, je ne veux pas ici y voir, en quelque sorte, le début d'une justification ou d'un élément que les voies diplomatiques et que les négociations qui, à un moment, reviendront quand il faudra bâtir la paix, auront à déterminer. Voilà. Donc je pense que c'est le la traduction simplement d'un choix face aux difficultés opérationnelles rencontrées. Mais je dis surtout que notre priorité, malgré tout, c'est dans cette région d'obtenir un cessez-le-feu compte tenu des situations humanitaires dramatiques que nous y connaissons. John Irish, Reuters. Bonjour, merci. Euh, deux questions. La première, euh, il y a eu un débat intense sur le plafonnement des prix de gaz. Quel genre de compromis est possible entre le, le nord et le sud des Allemands, les Pays-Bas et, et les Pays-Ibériques Et deuxième question, vous avez touché un petit peu le sujet du rouble, euh, les deux demandes de, du président Poutine. Est-ce que vous pensez... qu'il qu existe euh, Comment recevez-vous cette décision Est-ce que c'est acceptable ou craignez-vous que ça, ça soit une façon de contourner les sanctions éventuellement Bon, sur le premier, j'ai essayé de répondre, il y a une, il y a une différence d'approche. Pourquoi Parce que les pays que vous évoquez au nord sont plutôt des pays qui ont beaucoup de besoins industriels, aussi de ménage en gaz, et qui sont des gros pays de stockage. Et donc eux, ils ont ce premier objectif, maximiser, sécuriser des volumes, et ils, veulent, ils ont craigné quelques mécanismes d'intervention qui viennent fragiliser cette capacité à reconstituer les stocks. Les pays du sud ont ces besoins, mais eux ont surtout une tension sur les prix et la consommation. Après, il y a des, des, des situations plus spécifiques pour la péninsule ibérique qui ont été prises en compte avec des réponses proposées par la, la Commission, compte tenu là de spécificités géographiques, puisque la péninsule ibérique, sur le plan du gaz, fonctionne de manière quasi insulaire Sur ces sujets, nous avons trouvé un compromis par les mécanismes et le mandat donné à la Commission, c'est-à-dire avancer sur les deux dans le même temps et donc continuer de faire les approches et, utiliser tous les mécanismes d'intervention en n'excluant pas, donc, le cap, mais surtout par le levier que j'évoquais, l'achat commun de la Commission, parce que c'est le meilleur mécanisme pour orienter vers les prix vers le bas. Et moi, je pense qu'avoir cet achat commun par la Commission, compte tenu du fait qu'elle a la possibilité potentiellement d'agréger de, de, de, 75 de l'achat du gaz par pipeline, plus notre capacité à discuter avec des partenaires responsables qui savent qu'ils sont en train de faire du surprofit qui le disent eux-mêmes, je pense à la Norvège, qu'on fait les dernières déclarations du ministre et l'échange que j'ai avec le Premier ministre hier, doit nous conduire à faire baisser, par des mécanismes d'action de marché, proportionnés le prix. Et si on donne au marché la bonne indication, si on, derrière, on arrive à renégocier des contrats longs, alors on pourra retirer les prix vers le bas. C'est ce qu'on doit chercher à faire. Donc c'est comme ça qu'on réconcilie les deux visions. La deuxième manière de les réconcilier, c'est le cap, et des mécanismes sur le prix de gaz vendu. Parce que là, on parle toujours du gaz en gros, puis il y a le gaz que vous vendez aux clients. Et là, on a défini aussi des mécanismes qui permettent de réduire la facture au-delà des choix nationaux. Donc ça, c'est comme ça qu'on a réussi à faire la synthèse, et je crois surtout à trouver une position qui est efficace, parce qu'on veut à la fois maîtriser les prix pour baisser la facture de gaz pour nos compatriotes et la facture d'électricité, mais on ne veut pas aussi courir de risques d'approvisionnement. Sur votre deuxième sujet, qui est un sujet très important, on continue le travail d'analyse. Je sais vous dire une chose tous les textes signés sont clairs, c'est interdit. Donc les acteurs européens qui achètent du gaz et qui sont sur le sol européen doivent le faire en euros. Donc euh, ça n'est pas possible aujourd'hui de faire ce qui est demandé et ça n'est pas contractuel. Et je ne pense pas qu'il y ait une volonté aujourd'hui de rompre ces contrats de la partie russe, sinon il faut le dire plus explicitement. Mais donc nous, on est pour respecter les contrats sur ce sujet et donc qu'il soit libellé dans la devise que les contrats prévoient. Après, l'objectif, je pense, de ces annonces, c'est ce que vous avez dit, chercher un mécanisme de contournement, mais il n'est pas conforme à ce qui a été signé, donc je ne vois pas pourquoi nous l'appliquerions. Il y avait une question de Bénédicte Tassard de Hertel Monsieur le Président, toujours sur les prix de l'énergie, est-ce que vous pouvez assurer aux Français que le prix du gaz va baisser à quel terme Et y a-t-il un objectif chiffré qui a été donné à la Commission Alors, vous savez, c'est un marché. Donc un marché, il y a des vendeurs et des acheteurs, et c'est ça qui crée la tension et ces fluctuations de prix. Donc si je pouvais garantir quoi que ce soit aux, Français, aux Françaises et aux Français, ça voudrait dire que nous serions producteurs et que nous régulerions en totalité les choses. Ça n'est pas le cas. Donc je n'ai jamais fait de fausses promesses. Ce que nous avons, nous, décidé sur le gaz, c'est pour ça que je peux, malgré tout, pour nos compatriotes, donner cette garantie, c'est qu'on a décidé d'un bouclier, nous, en franco-français. D'autres nations en Europe l'ont fait, d'autres l'ont pas fait. Mais comme vous le savez, depuis plusieurs mois, le gouvernement a pris la décision de mettre un bouclier, et donc il protège les ménages, et ensuite il a étendu à certains secteurs et aux très petites et petites entreprises, cette même protection qui fait que les variations du prix du gaz ne sont plus répercutées sur votre facture. Donc oui, je peux vous le garantir, parce que nous, nous avons mis en place un mécanisme de protection et d'intervention. Simplement, est-ce que ce mécanisme est soutenable Non, parce qu'il est très cher. Et donc aujourd'hui, si je devais résumer les choses, le gouvernement protège le consommateur, mais c'est le contribuable qui paye. Et d'ailleurs, toutes les solutions sur l'énergie en pouvoir d'achat que nous avons dans nos pays qui font moi aussi l'objet de débats démocratiques parfaitement légitimes, toutes reposent sur la même logique. Faire payer le contribuable à la place du consommateur, parce qu'à la fin de données, à la fin, il y a quelqu'un qui paye, puisque c'est compenser un prix de marché. Donc, à court terme, oui, je vous garantis qu'on va continuer parce qu'on a ce bouclier. Mais pour nous protéger vraiment, qu'est-ce qu'on doit faire On doit réussir à faire rebaisser les prix de marché. Et donc, pour faire baisser les prix de marché tout en, en nous protégeant d'une rupture et d'un risque lié à la Russie, nous devons diversifier nos approvisionnements, trouver d'autres fournisseurs et nous devons trouver des mécanismes, qui sont des, des mécanismes où on va jouer de notre capacité à mieux négocier parce qu'on est gros et des mécanismes d'intervention de marché que j'évoquais. Et c'est le mix qu'on a trouvé. Et je pense, je vous le dis très sincèrement, j'ai beaucoup plaidé pour cela, c'est moins visible, et il y a eu moins de débats, y compris dans, dans, dans toutes les rumeurs qui ont pu circuler autour, que le price cap, mais le mécanisme le plus fort qu'on qu peut avoir, c'est l'achat conjoint. C'est le plus structurant, parce que c'est celui qui nous permet de peser. Et donc cet, cet achat conjoint ajouté à des mécanismes de price cap, de modulation, enfin pardon, de plafond de prix, de modulation, etc., ça, c'est ce qui doit nous permettre de faire baisser dans la durée les prix, ajouter à des négociations avec des partenaires qui partagent nos valeurs. Et je parlais de la Norvège, je suis le débat qui est en Norvège. En Norvège, vos confrères interrogent mes homologues en disant est-ce que vous trouvez normal de gagner tant d'argent en vendant du gaz et parce qu'il augmente à cause de la guerre en Russie Et donc mes homologues, à juste titre, essaient de trouver une réponse à cela et veulent trouver des rééquilibrages. Donc nos intérêts sont alignés. C'est une bonne chose. Donc voilà comment on va faire pour baisser le prix.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 Et euh, je veux euh, que ce peuple résiste, que ce peuple euh, vit, mais il euh, reste dans l'histoire, mais euh, en tant que peuple vivant. Et je veux garder notre état. Nous sommes prêts, nous sommes prêts à tout, et bien évidemment, nous sommes prêts à, à entendre vos questions. Monsieur le Président, merci beaucoup d'être avec nous. ABC News, deux questions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 Je sais qu'ils sont venus chez nous avec un créma crématorium. Donc, ils ont bien anticipé le fait qu'ils n'avaient aucune intention de montrer au maire leurs fils sont, fils sont et nous morts, euh, tandis que nous, nous, nous défendons nos maisons, nous voulons pas Pourquoi les tuer. Pourquoi les nôtres, nôtres rassait, forces armées, armées les prennent en prisonnier euh, et euh, leur so sauvent la vie Tout, Tout en les sauvant, les sauvant les la vie aux combattants euh, ukrainiens, bah, tout simplement parce que chez nous il y a des docteurs, des médecins, ce sont des êtres humains d'abord et après les médecins euh, militaires. Et euh, oui, ça, Tandis et que, que l'ennemi a juste envoyé, envoyé la chair à nous avec les, les crématoriums. Et donc ces garçons ça, sont venus ça, chez nous avec des, des crématoriums. Imaginez-vous, c'est l'horreur. Quelle est, c est, qui est actes. cette personne est qui est actes, a, actes, génozid, a pu planifier ces actes Ce sont des actes et et du génocide. Et j'ai honte. J'ai honte. Nous sommes en 2022.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 que nous sommes ce bouclier, bouclier pour protéger la civilisation. Et par cela, je ne me déconnecte pas du peuple russe. Ce sont des humains, des êtres humains également. Mais le problème, problème c'est qu'ils qu ont, ont peur. Ils ont, ils vivent nous avec nous la nous peur nous au ventre. Ils peuvent ne peuvent pas descendre pas croque, dans les rues pour dénoncer pour ces, des ces actes. J'ai vu les gens sont descendus dans la rue, dans la rue de Bankova. Ils disaient qu'ils n'étaient pas d'accord qu'ils protestaient contre les actes. Et ça, c'est absolument normal. Mal. On ne peut pas démocratie. avoir un tsar, on Il ne pas peut pas avoir un monarque. Nous sommes dans une démocratie quand même. Ce n'est pas un tyran. On doit avoir à la tête d'un pays un leader, un dirigeant qui devrait être capable de tout faire pour que l'entreprise tel l'État soit...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 Peut-être que, que je ne suis pas, pas guerre, le meilleur combattant que, que les, les autres. Peut-être que je tire pas si bien. bien. Mais aujourd'hui, je ne suis pas uniquement ça, le gardien de la Constitution. Je suis je devenu je le gardien, gardien de ma, de ma nation. C'est ainsi que si, fait si, fait si, fait si fait euh, fait je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 Ou bien ce sont des euh, hommes de, de, de mon âge, et, et puis ils, euh, ils ont décidé de et venir et d'envahir mon pays. pays. Ou bien regarder ces garçons et qui et sont et tombés et euh, au combat. Je et je n'aurais ne, ne, ne pas aimé voir, voir ces garçons brûler dans et des crématoriums. Parce que ce n'est pas bien. Non, ce n'est pas humain. Le Dieu existe, il existe